Bonjour, bonsoir à la famille, avec plaisir nous rentrons à la caillou pour pouvoir débattre une nouvelle émission M'espérer chaque grain de nous en forme Alors c'est parti pour cette émission Moi, j'ai voyons un appel hier soir de quelqu'un Et puis la personne m'a dit, ben bah, écoutez, il faut aller regarder quelques commentaires Par rapport à quelle que ou avez fait sous euh, dossier petit petit 12 ans Et puis, j'ai dit mon autre dossier encore les m'allez garder dans les commentaires. Moi, je vais remplir les commentaires. Et moi, je vais commentaires des commentaires euh, qui très critiques. Mais bon, je vais vous dire. Oui, dans ce que je là, je ne pas personne qui capable de dérouter. Vous savez bien, oui, ça m'a dit. Nou, hein? Et je ne peux pas dérouter. Ouais, tout ça, on est comme On Ou le passer sur le pod, bravo. Mais ça ne qu'à pas détruire. Est-ce que nous comprenons Par exemple, il y ah, a un monde qui fait un commentaire qui dit que «Ah, vous monde pas a demandé clé. » Vous avez des bon bagaille. qui Si pas ça vous Parce que bon moment qui par exemple, vous monde doit parler et puis, vous avez un monde qui est humble. Il dit «Ah, je ça. Vous qui Mais to ton un placement pour recevoir. Euh, Presque 10 appels de moun qui a demandé. Ce n'est pas critiquer ma critiqué ou non? Parce que bagayo vraiment difficile. Mais écoutez, est-ce que ou même ou tap bien tout moyen pour capable gérer moun sa yo? comprenez que ou gen une folie, et puis euh, ou envie critiquer, ou critiquer ça passe. Ton ego ça passe, et puis après. Parce que m'ta avez si j'en regrette, si par exemple vous. te fin ben moins et vous jouez en après. Même là encore, on tape fangjam, mais tout sortait ben moins. Mais qui t'aime dans le bagarre, t'as des amis. grand proverbe qui dit, euh, lors pas capable, vous va creuser cuil. Qui t'aime aider? On sait que y monde qui pas capable. Et même l'embargéne m'a fait gymnastique pour m'aider quand même. Donc si me t'as demandé, je pense que ou tap ketan oué sa bien longtemps. Parce que, m'passe ke nan côté m'soti. M'de gen doa peut-être, djim pral font l'église. Le sa m'tap jwen kob la pi facile. Même konnen gen de bagay de pi m'fèl. Ap kon malediction kaptonne sou mwen. Si quelqu'un voit 50 goud, li djim se pouzan pou m'm, ma ba oule. Si vous voulez 50 gouttes pour le 25 gouttes pour moi, 25 gouttes moins, je vais me poche poche. Et je vais changer, je vais capable de faire avec, je capable don avec tout. Mais ça, pour le monde, je vais obligé de faire ça, je le faire. Je vais un autre commentaire de monde qui dit, euh, non, pas qu'il doit prendre pour prisonnier. de points, mon a prendre pour prisonnier, ou c'est même à prisonnier. T'as des ton frère. Vous comprenez Situation sa ki gen nan prison nan pays d'Haïti, gen nan toute prison nan monde lan. Tout prisonnier fè face à pwoblèm sa yo tou. Mais générosité a kite m dou. Se les kè ou touche. Les ba la fò mal ou anvi bay tèt ou pou koz moun nan. Tande bien border. Par exemple, ou frère qui ki nan prison arbitrairement ou bien illégalement. Par exemple, te jour où ou bay la kay ou moun ki moure puis pendant la police a fait arriver yo prendre a pas même qu'il dossier pour lui, pénitencier. Donc est-ce que moun ça li même li fait partie de gang qui touille moun, criminel notoire, kidnapper, moun qui ki doit purger peine Jean la loi dit ça. Donc, souprendre un innocent cap kanin en prison, 4 5 ans jusqu'à 10 ans en prison et puis euh, moun ça dans situation difficile. Il pas ka manger. Il dans difficulté. mais mes amis si pour avez pitié... Au moins, il faut il pitié pour moun Par exemple, songez que... Sous l'époque d'Anton Léger... était Commissaire... Le, le ministre... C'était... Bah, J'oublie le nom du ministre... Il a fait visite dans la prison de pétionville Et... On un pile revendication de Moun Qui l'a... Inutile... Heureusement... Autorité ou dans la justice... T'es fondé Jean -Pouillot. En tout cas... J'apprécie les commentaires. Et pour maintenant que je m'appelle les commentaires souvent, et les gens qui demandent comment euh, ils sont capables de faire entrer en contact, avec moi bon, ça bah, ne me pas à comprendre. Numéro mwè, 33 26 64 20. C'est tout le monde qui a besoin d'entrer en contact avec moi, qui est capable de être aider, vous et qui est capable de vous activité tout vous Tout ça nous besoin fait à est-ce que vous comprenez bref on entre dans non? Information, yo. Bah, yo là, je dis mes amis, t'es chargé là. Bon, nous prenons parler sous dossier la police. Dans le cadre d'une opération, la police menait dans cette Trinité, mardi 30 août 2022. yo, mettait en bas cinq 5 individus. Moun c'est Yves Bélizer qui fête dans les Hogan, dans date 7 janvier 1987. Deuxième, nom, c'est François Jean-Luc, qui fête Bénet 29 mars 1976 gagné Jean-Ernceau Benoît, qui fait dans Port-au-Prince, date 15 novembre 1975. Jacques Nesli, Port-au-Prince, 27 février 1991. C'est lui qui pigeonne, apparemment. Paonel Nelmark, 13 septembre 1974. Je pas que dans le cas d'opération, la police procédait à la confiscation d'un véhicule, côté NEXA utilisé pour capable de commettre zac kidnapping. Yon citoyen, la police a arrêté. Citoyen, ça d'après information, la police communiquait sous lui C'est un soldat Timakak. Qui l'est même à frapper dans la tête, fait ça, la boule, Tout côté de ça yon. La police fait qu'on est arrêté Israël Dorisca dans commune Cabaret sans lui pas mentionner date d'arrestation si la. individu s'il a présenté comme moun qui t'a gen lien avec Carlo petit homme alias Timakak, les jeunes arrestations les pour une implication présumée dans zac incendie cambriolage et braquage d'après la police selon information préliminaire la police gagne nanmel Israël Doriska c'est membre actif groupe gang qui gagne en tête les Timakak, qui t'a participé dans mettre dans une machine police brigade d'intervention dans Thomas. La police rappelait que bande criminelle sila qui gagne dans tête petit macaque c'était auteur principal l'en mort ancien sénateur Sudlan qui c'est directeur général entreprise publique promotion logement social Yvon Buissret citoyen sila qui est même accompagné à qui ont l'autre proche li mori, carbonisé dans la boule 12 c'était donc le samedi 6 août 2022 individu qui fait partie de bande criminelle si C'est eux-mêmes qui posent action si d'après. Ça, la police fait qu'on est. Haïti participait dans le troisième sommet, chef police pays membres Nations Unies. Réunion bilatérale entre Haïti et Mexique, c'était donc le 1er septembre 2022. Et dans le cadre de rencontre bilatérale, le directeur général police là dans le pays d'Haïti, France LB, rencontré jeudi 1er septembre 2022 hein? secrétaire, ministre sécurité et protection citoyenne, Rosa Iceland-Dominguez, pour discuter sur redynamisation, coopération qui existait dans la question sécurité. Après plusieurs rencontres, le commandant-chef de la BNH a présenté ce discours. Madame Messieurs les chefs de police et aux représentants des pays membres de l'ONU, Madame Messieurs, je tiens à remercier au nom de la délégation haïtienne et en ma qualité de commandant en chef des forces de police d'Haïti, le secrétariat général de l'ONU, pour l'invitation qui nous a été faite pour participer à ce forum. Haïti, fidèle à ses engagements envers la paix et la sécurité internationale, veut s'acquitter à travers le renforcement de sa police, de ses obligations sécuritaires, en dépit des conditions socio-économiques politiques difficiles. En effet, L'environnement sécuritaire d'Haïti s'est vu dégrader au cours de ces deux dernières années avec la prolifération des gangs armés s'adonnant à toutes sortes d'exactions. Cela a amené la police nationale d'Haïti à évoluer pour s'adapter et faire face efficacement à ses obligations, à ces à à défis inédits de sécurité. Pour améliorer la performance de la PNH dans la lutte contre le grand banditisme, qui empêche la population de jouir de ses droits les plus fondamentaux, des mesures suivantes ont été prises. La réforme des curriculas de formation avec un accent particulier sur le respect des droits humains, la problématique du genre et des éléments liés aux nouveaux paramètres de sécurité. Le renforcement du commandement par la formation de nouveaux commissaires et le recrutement de la 32e promotion d'agents de police, le recyclage et le renforcement des unités spécialisées, le renforcement de l'inspection générale et la relance du processus de vêtine permanent des membres de la PNH, l'adoption des mesures visant une meilleure prise en charge des besoins socio-économiques et l'institution d'une indemnité spéciale pour des policiers victimes dans des opérations spéciales anti gang, Le renforcement de la police frontalière pour contrer les cas de traite et de trafic de personnes. Toutefois, nous soulignons qu'en dépit de ces actions, la PNH à elle seule ne peut résoudre le problème de sécurité multidimensionnelle que connaît Haïti. Cette tâche a dû requiert une synergie entre les différents acteurs de la vie nationale et les partenaires internationaux. Dans cette perspective, j'encourage les partenaires engagés aux côtés de la police nationale d'Haïti à continuer à la soutenir en contribuant au fonds commun et en fournissant, via la coopération bilatérale, des matériels, des équipements et de la formation pour mieux faire Face aux menaces des gangs armés dont les activités débordent le cadre des frontières d'Haïti. Appuyer la police nationale d'Haïti, c'est travailler au renforcement de la chaîne sécurité régionale et internationale. Merci beaucoup venir avec eux et puis après, n'abrotourne retourner pour kapab boucler. Protocole accord sous programme élargissement bon du trésor, entreprise ak particulier, ministère de commerce ak industrie sien jeunet aujourd'hui avec Banque République d'Haïti, visé dynamiser programme SILA, ministre économie ak financement lan, abbaille caractéristique programme SILA. Haute caractéristique de ces bons. La durée de maturité sera de 91 jours. 182 jours, 364 jours, 3 ans ou plus. Ils seront émis sous la forme d'adjudication à partir de 25 000 gouttes. Le taux de rendement sera déterminé par les offres compétitives. Ils sont garantis à 100 par la Banque de la République d'Haïti. Argent République la pas manqué et avantage avec objectif principal programme sila qui visait particulièrement renforcer capacité gouvernement à collectivités territoriale pour vivre plus bien planifier budget définir capacité pays à pour répondre à besoin trésorerie et latrier d'après Patrick Boisvert. Mesdames messieurs, avec un taux de rendement très attractif, les bons du trésor donneront aux entreprises et aux ménages l'opportunité de diversifier leur épargne, d'une part. D'autre part, ce programme d'élargissement des bons du trésor se révèle d'une importance capitale pour les finances publiques en permettant de réduire la dépendance du pays par rapport au financement extérieur, de renforcer également les capacités du gouvernement et des collectivités territoriales à mieux planifier leur budget et à développer des projets à moyen et long terme. Bon, côté le gouvernement de la Banque République d'Haïti a nan intervention, t'es l'accent accent sous mécanisme qui permet, si qui entraîne un programme ça, retirer l'argent yo, avant délai 90 jours. S'il si besoin comme là, avant 90 jours là, l'a toujours, accès à lui-même. Et c'est là, nous entrer dans l'autre partie que nous développer. cest à dire que nous gagnons au marché primaire et au marché secondaire. Le ne parler de l'approfondissement, c'est que le marché secondaire a bien existé. ça veut dire que les gens a toujours une capacité pour la loi, en teneur de compte titre ou bien institutions financières. Pour le cas, accès à la Certainement, il va bien toute rémunération, mais là, il a quand même une rémunération qui est de toute manière supérieure à rémunération et pas. Et rémunération, ça, certainement a certainement une meilleure position financière. N'a souligné, le programme SILA a lancé officiellement le 8 octobre, Cap Vinilla, l'a duré entre trois mois et trois années. Entreprise ou particulier qui est intéressé à entrer dans le programme ça, il seulement pour bail 25 000 d'après responsable responsable. Et ce matin, nous sommes réunis à l'enceinte du ministère des Affaires du Travail dans le but de procéder au lancement officiel des travaux de réaménagement au niveau de la direction de la main d'œuvre. Il faut dire que c'est le fruit de long travail, de, de, de dur labeur qui aujourd'hui a accouché ce chantier que la direction de la main d'œuvre va devoir bénéficier. Nous devons tout d'abord remercier de façon spéciale l'équipe de la BID qui nous accompagne jusqu'ici. Nous devons aussi remercier l'équipe du FAES, qui, qui est chargée d'exécuter en fait ce projet financé par la BID, Filet de sécurité sociale HAL 1137. Le processus qui nous a conduit jusqu'ici nous a permis de faire pas mal d'expériences. L'expérience qui nous montre que les choses ne sont pas du tout faciles. Il nous faut toujours nous mettre au travail pour pouvoir récolter les fruits. Nous sommes en train de franchir une nouvelle étape dans le cadre de cette grande collaboration qui existe entre le ministère des Affaires et du Travail, le Fayès et la BID. Nous sommes en train d'accoucher un travail qui va permettre à la direction de la main d'œuvre de réaliser ses, ses attributions dans des conditions beaucoup plus ça à la productivité. Je vais profiter de nous que la direction de la main d'œuvre sont une grande direction. Toutefois, il n'y pas toujours joindre encadrement, il n'y pas toujours joindre accompagnement pour permettre que il fasse travailler bien. Et avec le projet ça nous sommes que la direction de, de, de la main d'œuvre pour aller ces moyens pour faire travailler, c'est-à-dire qui ça pour permettre de mettre en place une base de données qui permettent d'enregistrer tout professionnel qui a demandé emploi dans une branche d'activité professionnelle spécifique et il pourra être en contact avec toute entreprise qui a demandé, a offrir travail donc les a gagné une sorte de capacité pour permettre que nos cas fassent des placements effectifs donc, au niveau du marché du travail. Donc, c'est tout ça que le travail ça a. nous lancé aujourd'hui pour le permettre nous faire. Et, faut dit nous que travaux ça a duré 90 jours. Donc, suivant des vies estimatifs que le euh, film a présenté, l'a duré 90 jours. Et, mon temps qui a alloué pour mettre le projet ça en œuvre, c'est 17 415 138.19 gouttes. Si nous voulons convertir en dollars, il va 156 000 dollars, 691.95 dollars américains. Nous pensons que c'est un premier pas. Donc c'est tout le ministère-là qui méritait réhabiliter. Donc comme on dit nous nous continuons à chercher et nous pensons à joindre pour nous lancer un chantier qui va permettre que nous réhabiliter l'ensemble du ministère. famille des enclos, c'est une famille qui est de tout le monde. la question de es toujours à question la question de la question de la question de qui question de la question qui a 24 ans, est une qui question de collaboration question à une institution qui collaboration question de la euh, question de et destruction de la vie, la cruauté, ça, comme exprimé exprimer, hein, son bagage qui a grandi et qui a grandi dans presque silence et autorité. Côté hein, qu'on attendre aucune mobilisation réelle du ministère de la Justice, pas de sentir aucune mobilisation réelle de l'appareil central hein, pour battre contre cette question-là. Et tout le bagage a indiqué que y a une articulation, une liaison entre gagnants et le pouvoir central de l'État. Donc il faut que le lien soit coupé de façon qu'on garantir le droit à la vie de la population. Donc je dis, il faut que nous défendions le droit pour nous exprimer. Il faut que nous défendons le droit à la vie et que nous battons contre toute utilisation conforme pour pouvoir installer la terreur et le climat de peur dans le pays. Nous prenons l'arrière la RIA pour nous dénoncer violence qui fait sous les la gang qui a fait sous Nous remarquons dans le quartier populaire, on ne peut pas mourir. laissez pas, laissez pas Laissez pas Mario qui touille, c'est Gang BHK qui touille, grand paquet de femmes qui subissent un pile viol collectif dans le quartier populaire. C'est pour ça que nous prenons la aujourd'hui pour nous être capables de dénoncer ça et nous-mêmes, nous sommes partis à nous solidariser avec toutes les femmes ça. nous dit pays d'Haïti. Bon, nous venons là pour nous mobiliser, mais généralement nous connaissons avec le ministère qui est là, avec le monde qui tête nous ne pouvons pas espérer. D'ailleurs, quand les femmes qui mourent là, nous ne parlons pas aux gens. Nous prenons la réaction de voir pour nous faire ça, mais nous connaissons avec le mode d'état, avec l'état PHC, qui n'est pas vraiment possible pour les femmes et pour tout le monde en général dans le pays. Nous prenons l'initiative de ça, je vous pour apprendre tout les cafés fait le pays, pour apprendre tout ce cafés fait par rapport à toute famille qui a torturé, monde en général, parce que la vie monde n'est pas faite pour lutter, ni en gros, ni en détail. La vie monde compte. Par rapport à la violence et peu, et spécifique qu a faite sous la famille, nous pensons que c'est un moment important, un moment fondamental. Pour nous-mêmes, toutes les femmes dans le pays, à lever campé. camper. C'est pour ça que la branche qui Pla a prendre l'initiative, ça a aujourd'hui. Violence, viol collectif, a fait sous forme de façon spécifique. Nous pensons qu'il ne faut pas arrêter comme ça, comme ça. Ce n'est pas un cri qui relé, Ce n'est pas un rêve envers coups. Parce que l'État qui l'a, nous avons l'État qui l'a fait à ses oreilles. Nous avons besoin de dire le ministère quand il femmes droits de femmes. Donc nous-mêmes, branche Patria Singopé qui est indigné, qui touche, nous dit trois femmes tombées trop de crimes odieux fait dans le pays. Donc c'est pour ça que nous lâchons les gens. Pas de femmes qui tombent dans cette situation, ça y est encore. monde en général. Ce n'est pas nos dollars, chaque famille nous pour nous, nous soutenir. Toutefois, qu'ils n'ont pas décidé de faire ça. Le 6 septembre, nous allons le 6 septembre jusqu'à minuit pour prendre une décision. Nous devons changer à je dis à nos vous que la police, vous dit aujourd'hui, la vie de votre ministre, pour ne pas. pas bon. la que nous, nous nous, nous gaz, nous la nous pour de pays. Je dis à pour faire pays devant pour nous dire fait le Nous venons nous le fait. Nous venons devant pour nous dire que que maman, nous, papa, nous, nous, qui a passé misère à l'étranger, qui a fait nous que nous gens qui Nous qu'il y qui pour te dollar en Amérique. pays. pays n'a pièces, des pièces, machines, quel que soit ça, n'a pas dans pas de la pays, Depuis 5, depuis que depuis depuis faut qu'il fasse en goutte. Ou de manifestation. Parce que vous population ça Les ne ne pas va changer, et vous pouvez encore, sans vous pas dans Vous c'est pour, dans la descente, parce que ça, 2, il la violence, on en c'est pas mon problème, là, en la 3, c'est pour, le dans la secrétaire. 4, c'est, Banque pour contrôler ton choix. 5, c'est pour, le jeune gaz, c'est pour, le avec, galon, en 6, Aïe, le baguette, c'est pour, nous avons fâché avec Ariel Henry. Nous venons un nous, nous, nous avons eu un gros tenebre qui a battu le champ de ça. Et pour nous demander tout esprit ancêtre esprits force quoi? pourquoi? Quelque soit qui a créé qu tout le monde, sonne, sonne, tout chauffeur moto, sonne. Chauffeur machine, depuis so, le fait de midi, nous sommes tous côté, frappés pour nous dire que nous ne sommes pas capables encore. Nous avons les sept, nous connaissons gros grosses manifestations les sept. Mais nous-mêmes, les bases qui ont commencé manifestation ça les sept, il n'y aucun raqueté politique qui vient mettre pied là sans nous, dans présent, pour nous faire une bataille. Parce que la bataille n'est pas une bataille qui vient. Pas de negr, vous avez utilisé la vie de la vie pour prendre bataille battle pour pou le vendre pour le négocier. Nous avons le les 8, les 9, les 10 son réveil mobilisation dans tout pays. Et pour nous dire, nous boko nous après un peu de temps. Nous avons cherché toutes les photos Michel Matéli qui mange l'argent jean -Petro ya, Wilson Lalo, Laurent Gagot, tout negr qui fait massacre sous peuple. La nous mettons toutes les photos, tous les journalistes qui sont victimes. Nehemi, Medoval, Badou, Ghana, Antoinette Dikler, Jordani, Tiblan. Et maintenant ça, nous disons nous mêmes bataille ça, la de la politique, pas d'abonner à Yabin Brun. Parce que aujourd'hui, si nous toute tous ça gens qui font la politique dans le pays, aujourd'hui, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas manger. Pour nous, ne pouvons pas manger, il y consensus. Largement large pour tout le monde qui est à Sioncel, pour retirer Haïti côté lié là. Et bien je dis, nous nous disons, nous même nous grandissons, après 10 ans de bataille, ça nous fait, l'ennegarde pour nous, c'est PHT qui a bien mené, c'est PHT qui a à battre nos balles, c'est PHT qui continue à faire massacre, c'était soleil. Et bien nous dis, rendez-vous à casser le 6 et le 7, le 8, le 9. Les 8, les 9 les 10, c'est mobilisation dans 10 départements pays. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Moi, mes amis pour chou pour qu'on abonner à Channel et puis, n'oubliez pas oublie, ben, nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!